toi toi l'idée en fait tu, tu dois vraiment les, les cacher faut que, faut, que, faut, que tu, faut que tu fasses baisser les têtes ok euh... tout droit je vais où la fois, en fait, vous ouais c'est ça trace trace trace go go go avancez les gars avancez les gars avancez avancez avancez je vous dis croyez moi Avancez, avancez, avance On avance On avance, on descend Avancez les gars, avancez Avancez les gars Out Juste ouais. filmer Surveille la gauche Ça contourne, ça contourne, fais gaffe ouais Mais dis je compte sur toi pour surveiller l'avant. Ok, bien reçu. Bon j'ai surveillé l'avant Je te, te couvre à l'avant, ok Tu me préviens, te gueule si tu gueules si tu vois quelqu'un arriver Je surveille l'arrière Out Il a le bras, il est out On avance, on avance, viens viens viens viens, viens. C'est parti Baptiste, surveille là, surveille dans le coin là Thomas viens, viens, Thomas Thomas Thomas, Thomas. Comment je les ai allumés. On avance, on avance, on avance. allumé comme apport Out Ah, ah oui, je le vois, j'en vois Faut que j'avance Out. Axel, il se planqua, il passe, il passe par les fourrés. Il y a que. Genre, je l'ai pas eu. Georges, je l'ai pas eu, quoi. C'est la merde. Fais gaffe Thomas. Qu'est-ce que tu fais En face Il s'est rangé, il s'est planqué. Oh, Comment Que dalle. Putain, parle distinctement. Explique-le-moi explique en signe. Dis-le moi en signe. Il contourne par la droite, c'est ça. Et un autre groupe par la gauche. Et ils vont nous arriver par derrière. J'ai reçu. Tu vois, là, ça marche bien. Il y en a qui avance OUT Non. Aout, aout, out, à Toi qui me l'a mis. Ça l'enfoiré, quoi. Grosse campouse. Aout. Mmh. Ok, je cours, je cours, je cours! Vas-y, vas-y! L'arbre derrière, là-bas, là! là vas-y, quel ton l'arbre va, visse par là-bas! L'arbre qui est ici! Trace, trace! Vas-y, Félix, avance-toi, avance-toi, avance-toi! Faut qu'on crame Axel! Non, faut pas reculer, faut avancer! Personne le voit? Non, je vois pas très bien non plus! Bon, on trace on ce trace bosquet là-bas. Ça couvre bien. On y va, go, go, go. Là, suivez-moi. Ok. Trace, Félix, trace. Out. Oh, joli headshot. je rampe Attends, je rampe Ok ok Allez, je le vois Je le vois Tu, tu veux en répondre tu cours dans le chemin derrière, vers la droite. Enfin derrière moi à droite. Bon, attendre, attendre, non non. non pas. Fin de partie! Hors la prochaine. La prochaine à gauche. On prend à gauche, les gars, on prend à gauche. Thomas, Thomas! Vas-y, stop. Stop. On arrive. Ouais. On va y aller en tiroir. Enfin, en colonne. On y va en colonne. Il passe en premier, jeu juste après. On se suit, on doit, on doit être à même pas à mettre l'un de l'autre, ok? T'es prêt? ou pas, on s'en fout c'est parti, trace trace trace trace trace trace plus vite plus vite plus vite plus vite C'est chaud Alors maintenant il faut qu'on se redresse On va se redresser tous les deux ok non. non ouais On va se redresser tous les trois Collardet, enfin Thomas tu vas viser sur la gauche tu vas viser ce qu'est au milieu. Moi, je visais ce qui est à droite. Okay, okay. Et on a et dès qu'on va ce qu'on a, qu on a une, ok. De 1, c'est parti. Non, non, on avance, on avance. Suis-moi, suis-moi. Hey, me Baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi, baisse Axel Rampe Ok Viens, viens, viens Viens à côté de moi Viens okay. Oh, ok Toi tu, tu me vises Axel Moi je m'occupe de la maison On reste deux secondes On avance Ah désolé désolé Auf wise out! <laughs>